Bonjour à tous, merci de votre présence pour notre webinar. Allez, on a une minute de retard, je vais commencer par m'excuser pour ce webinar. On est déjà beaucoup de présents, donc on va attendre encore 30 secondes maximum, et puis on démarre ensemble ce webinar. Je vais profiter des 30 secondes pour vous demander si, via l'onglet de chat, vous pouvez me dire si vous voyez bien la présentation, si vous voyez bien nos têtes, et si vous nous entendez. Et bonjour à tous oui, ça a l'air de fonctionner. Génial, merci pour vos réponses. Euh, pour les interactions, le chat, si jamais il y avait un problème d'écran, un problème de son, euh, vous nous le dites. Euh, comme ça, on peut réagir tout de suite. Ensuite, vous avez un onglet questions sur la droite. Euh, c'est important que vous passiez par l'onglet questions, comme ça, nous, en fait, on peut les récupérer et répondre. Si c'est euh, euh, au fur et à mesure de la présentation, pourquoi pas. Ou alors, à la fin, on prendra un petit temps, où on pourra répondre à un maximum de vos questions. Euh, c'est voilà, le plus pratique que vous passiez par, euh, par cet onglet questions. Je pense qu'on est à peu près tous présents. Je vais tout de suite couper le son de mes notifications. Romain, si tu veux faire de même sur ton interface oui. LiveStorm, Comme ça, on ne va pas gêner tout le monde avec nos petits bits Ok, Mais écoutez, je pense qu'on est à peu près tous là. Je vous ai suffisamment fait patienter. Encore une fois, merci de votre présence. Euh, le thème d'aujourd'hui, c'est comment gérer sa téléphonie en période de confinement. Euh, plus largement, c'est comment gérer sa téléphonie en mobilité. Euh, ça fait partie de euh, notre série de webinaires. Qu'on a mis en place, euh, qu'on a mis en place en partenariat, euh, qu'on a appelé le Digital Club. Donc aujourd'hui, c'est un partenariat avec, euh, avec Ringover, avec Romain. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Romain, je travaille chez, chez Ringover. Je m'occupe du Customer Success et de la formation, aussi bien en interne que pour nos clients. Et ravi de vous revoir dans ce webinaire. Merci Romain. Euh, moi, je ne me suis pas présenté, Anthony, je travaille chez Celsi pour l'équipe marketing. Et c'est moi qui vous présente ce, ce webinaire avec Romain aujourd'hui. Donc, je vous prends, allez, 30 secondes pour vous expliquer ce qu'est le Digital Club. Le Digital Club, à la base, c'était euh, un rendez-vous qu'on avait créé sur Paris, euh, physique, euh, où on allait tous vous inviter. Euh, pour cause de confinement, on a été obligé de l'annuler. Donc, on a voulu le transformer en cette série de webinaires. Euh, on a fait un webinaire très global, hein, qui a été animé par notre cofondateur Alain euh, sur les bonnes pratiques, euh, de la digitalisation et euh, les outils qui vont vous aider à, euh, à relancer l'activité pendant le confinement et après le confinement surtout. Euh, ensuite, on a parlé de chat live et aujourd'hui, on va parler de l'outil euh, qui est indispensable, confinement ou pas, euh, c'est la téléphonie. Je vous parle, donne quelques informations sur celle-ci pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Je sais que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà. Celle-ci, start-up française créée par Frédéric et Alain, euh, il y a maintenant 11 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière. Euh, ça a été créé à La Rochelle. On est encore aujourd'hui à La Rochelle, sur le port des Minimes. On est aujourd'hui 75 collaborateurs, à tous travaillé à La Rochelle. Euh, on a, comme vous pouvez le voir, euh, 4500 clients, ça évolue tous les jours, donc aujourd'hui c'est plus qu'hier, et 19 000 utilisateurs. Cette différence vient du fait qu'aujourd'hui vous pouvez avoir un compte celle-ci et avoir euh, 50, 100 ou pourquoi pas 150 utilisateurs ou deux utilisateurs sur la solution. Celle-ci c'est quoi En fait c'est assez simple, c'est euh, le meilleur CRM facturation et comptabilité français. Euh, ce qu'on vous propose, c'est ces trois outils qui, qui communiquent dans une seule et même interface. Euh, je vous donne un petit mot sur chacun. Par exemple, le, le CRM, vous allez pouvoir euh, gérer votre prospection avec des tunnels de vente, des pipelines. Vous allez avoir des, des automations de mails qui vont partir. Euh, vous allez avoir la signature électronique une fonctionnalité qui est énormément utilisée en ce moment et, et on le comprend. Euh, un outil de facturation, si je vais vous parler de la facturation, c'est euh, une continuité de numérotation entre euh, du devis et de la facture. Euh, comme ça, il n'y a pas de perte d'information. C'est euh, transformer un devis en facture en un clic. C'est euh, créer une récurrence de facturation sur plusieurs mois, plusieurs années en pareil quelques clics. Euh, et l'outil de comptabilité. Pour cet outil de comptabilité, je pourrais par exemple vous parler euh, du rapprochement bancaire, la possibilité d'avoir dans votre interface celle-ci vos comptes bancaires. Donc, Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un outil unifié qui vous permet de gérer de votre prospection à votre comptabilité. Ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, euh, ce qu'on qu veut nous, c'est que vous utilisiez un outil de CRM, euh, mais pas seulement un outil de CRM. Aujourd'hui, on va parler de téléphonie. Donc Celle-ci ne fait pas de téléphonie. Donc, Ce qu'on a décidé nous, c'est d'avoir une plateforme cette plateforme, on vous la propose, notre marketplace. Vous avez nos partenaires, c'est des personnes avec qui on travaille, des personnes qui nous proposent des solutions que nous on utilise en interne. Par exemple, Ringover, on vous utilise en interne pour notre téléphonie. Ça vient de notre besoin à nous, mais ça vient aussi de remonter de nos clients qui nous disent nous aujourd'hui, on a besoin de tel ou tel outil interfacé avec votre CRM. Ça, c'est important. C'est pas seulement deux outils que vous allez avoir chacun d'un côté et que vous allez devoir jongler entre les deux. C'est vraiment des outils qui vont communiquer ensemble. Pourquoi la téléphonie En fait, c'est assez simple. Nous, aujourd'hui, on a un service commercial, un service support. Et Aujourd'hui, un service commercial, un service support, c'est énormément de temps au téléphone. On vous a extrait quelques données. Par exemple, pour les commerciaux, c'est environ 4 heures de téléphonie par jour. Pour des Lean Managers qui prennent des rendez-vous, c'est encore plus. C'est jusqu'à 6 heures, voire 7 heures par jour au téléphone. Et pour les équipes CSM, dont Romain connaît bien le travail, c'est en, environ 4 heures par jour passées au téléphone. Donc, vous voyez, c'est une donnée essentielle de la vie de votre entreprise. Donc, en fait, on a fait la liste. On s'est dit, euh, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer, euh, améliorer, ce, ce donner du confort en fait à vos équipes par rapport à la téléphonie ben, Nous, on voulait plus de poste fixe. Euh, on voulait euh, que ce soit simple à mettre en place. Il faut arrêter d'appeler un technicien à chaque fois qu'on veut déplacer un téléphone de 30 cm parce que faut tirer un câble, parce que c'est compliqué à installer. Euh, donc, simple à utiliser, simple à suivre. Euh, des statistiques, ça, ça fait vraiment défaut quand on n'a pas une, une solution qui vous propose des tableaux de bord efficaces. Euh, et lié à votre CRM pour avoir la puissance de votre CRM à chaque appel. Donc ça a été très simple. Nous on s'est tourné vers Ringover. Euh, je te laisse présenter Ringover, Romain. Oui, bien sûr. Donc, euh, Par rapport à ce que vient de vous dire Anthony, c'est c'est vrai que l'intégration via un CRM est aujourd'hui essentielle. Euh, on a besoin, quand on passe beaucoup de temps par téléphone, euh, de pouvoir rapidement avoir une visibilité sur l'historique du client, aussi bien en termes d'appels, euh, de mails, d'interactions. C'est ce que permet Ringover aussi aujourd'hui via celle-ci. Euh, L'idée, c'est vraiment que vous ayez une téléphonie 100% dématérialisée. Comme le disait Anthony, c'est vrai qu'avant, euh, on voulait ouvrir une ligne, il fallait demander un technicien, il fallait demander une autorisation de numéro, la faire installer, ça rendait les managers, que ce soit sales, CSM, support, euh, complètement dépendants de de leur, de leur IT. Euh, Aujourd'hui, Ringover, c'est 100% dématérialisé, donc c'est accessible partout. La preuve, bah, depuis le confinement, on est tous en télétravail et je travaille tous les jours via Ringover. Euh, c'est très simple parce que c'est configurable en ligne. Euh, du choix du numéro, c'est-à-dire que vous pouvez commander un numéro en 07, un numéro à, à la Rochelle, comme le fait celle-ci, euh, pour avoir un ancrage local euh, et votre SVI, vous pouvez le paramétrer en 5 secondes chrono afin de recevoir les appels de, de vos clients. Et enfin, la productivité, parce que Ringover, c'est plus de 60 fonctionnalités pour les équipes commerciales et supports qui vous permettent de suivre au quotidien votre activité téléphonique. Et je réponds rapidement à la question, à SVI, c'est un standard vocal interactif. C'est tout simplement comment vous gérez l'accueil de, de vos clients. Je repasse euh, au niveau de l'interface. Alors Ringover s'utilise aussi bien via des applications Android, euh, iPhone, iOS, Firefox, Chrome. Et c'est ce qui vous permet de retrouver tout votre historique d'appels, ainsi qu'une partie statistique, votre activité téléphonique en temps réel, le service level, vos nombres d'appels répondus. Au niveau des appels, vous êtes totalement en, en illimité, sur plus de 65 pays. Les statistiques avancées, c'est-à-dire qu'on peut savoir exactement quel commercial a fait le plus de sortants, combien de temps il reste au téléphone en moyenne, est-ce que vous avez euh, loupé beaucoup d'appels, et c'est un outil surtout qui vous permet de vous adapter au quotidien. Euh, il y a des périodes de saisonnalité qui sont plus importantes que d'autres, et Ringover vous permet du coup de gérer ces périodes de, de saisonnalité en ayant un standard vocal interactif, modulable selon la période, si c'est pour du chiffre d'affaires ou du support. On peut parfois avoir des demandes supérieures en support. Avec un clic, votre SVI devient interactif et répond à vos clients en temps réel. Et sur la, de, la dernière partie, SVI dynamique et avancée, vous pouvez faire du smart routing, c'est-à-dire que vous allez router les appels vers votre commercial qui s'occupe de ce client. Vous avez le routage par antécédence, la personnalisation des fils d'attente avec une musique d'attente que vous pouvez télécharger en direct et des studios en ligne. Vous mettez un texte, vous avez une voix qui s'adapte et qui fait votre accueil téléphonique immédiatement et en temps réel. Oui, moi je peux, de mon côté, pour la petite histoire, nous on a mis en place aussi Ringover, pour toutes nos équipes en interne. Euh, je voulais rebondir sur la partie SVI dont Romain vous parlait. Euh, J'ai eu une, une pensée euh, pour, pour tout... Euh... Ces, toutes ces sociétés qui ont été obligées de, de mettre un, un message sur leur serveur vocal euh, au moment du confinement et qui ont dû galérer pour trouver la bonne personne, pour dicter le bon message, pour avoir la bonne voix, la bonne intonation, euh, tout ça, clairement, c'est fini avec Ringover. Vous tapez un texte qui est repris, vous allez pouvoir choisir la voix. Euh, c'est d'une efficacité redoutable, c'est extrêmement rapide. Euh, moi, les fois où j'ai eu besoin de mettre en place pour euh, x ou y raison un décalage d'horaire d'ouverture, par exemple de celle-ci, du support, peu importe, euh, ça s'est fait en, en vraiment en quelques secondes, euh, alors qu'avant sur notre ancien, notre ancien outil euh, qu'on utilisait pour la téléphonie, qui n'était pas du tout un outil dématérialisé. Dé dé dé euh, voilà, on devait enregistrer un message, qu'on devait ensuite euh, télécharger sur, le, sur, le, sur ce, cet outil. C'était vraiment compliqué, dur à mettre en place. Là, aujourd'hui, c'est vraiment très simple. C'est très simple, et notamment sur ce que vient de dire Anthony, c'est ça vous permet d'être agile. Euh, si vous choisissez d'ouvrir un jour férié, si vous choisissez de travailler un dimanche et pas d'autre, c'est ce qui vous permet vraiment de vous adapter au quotidien, selon votre flux d'appels clients, mais également selon la présence de vos équipes. Oui, J il y a également une, une partie qui est très très intéressante, surtout quand on parle là aujourd'hui. Euh, euh, voilà, on, on est forcé de constater qu'on doit s'adapter à, à, à ce confinement, mais il y a aussi le télétravail. Le télétravail aujourd'hui, ça fait partie de home office euh, de, de, de toutes les sociétés, de toutes les boîtes aujourd'hui. Euh, on doit s'adapter en tant que manager aussi à un suivi des appels, à un contrôle et à une aide au discours. Euh, nous, aujourd'hui, c'est vraiment possible et simple à mettre en place avec Ringover. Moi, je peux aller sur mon interface, aller regarder, par exemple, euh, je suis, euh, je, je gère l'équipe CSM, je peux aller vérifier euh, sur cette équipe qui est en appel, euh, si quelqu'un a besoin de mon aide sur un appel en direct euh, ou pourquoi pas des appels si on souhaite les enregistrer. C'est une vision... Euh, administrateur de la solution Ringover, qui est vraiment très intéressante. Nous, on s'en est servi aussi pour des formations en interne. On, est, on a une formation continue pour avoir un bon discours, pour avoir une, une, le, le, les bons mots pour nos clients. Et ça, c'est un outil indispensable pour la montée en compétence. Indispensable, et oui donc oui, c'est superviser, euh, former, intervenir dans, dans un call également si, si vous le souhaitez, et surtout euh, l'agilité de pouvoir changer. Par exemple, euh, vous pouvez avoir des bizdev euh, qui vont travailler sur une région en particulier, je vais travailler sur PACA, euh, je vais demander un numéro en 0490, si vous voulez travailler ensuite sur le sud-ouest, je vais re-switcher, je vais prendre un numéro en 05, et tout ça vous le faites en temps réel. Ouais, ça répond à des questions qu'on a en plus en, en direct. Je regarde un peu les questions, c'est intéressant. Euh, beaucoup de questions sur la téléphonie. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, Est-ce qu'il y a une application iPhone et Android, par exemple Oui, tout à fait. Vous avez une application sur iPhone et Android. Ça veut dire que, du coup, vous êtes mobile. Je suis pas obligé d'être connecté sur mon ordinateur. Je peux décrocher mon appel directement depuis l'application Ringover. On a également une question, est-ce que ça, ça, ça s'installe facilement Alors là, je peux, de mon côté, y répondre, euh, parce qu'on l'a installé, encore une fois, en interne, et on l'utilise aussi sur les mobiles. C'est extrêmement simple. Euh, voilà, Plus simple, c'est pas possible. Aujourd'hui, euh, vous allez l'installer aussi facilement que vous allez installer celle-ci, et vous allez créer la liaison en trois clics. Enfin, C'est juste euh, c'est juste absolument génial pour ça. Euh, voilà, Ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, tout ce qui vous est présenté sur Ringover, c'est des options qui sont aujourd'hui, quasiment obligatoire. Ça veut dire que ce que vous propose Ringover, une fois que vous allez l'utiliser, jamais plus vous allez revenir en arrière. C'est un peu comme quand vous étiez sur un fichier Excel et que d'un jour, vous avez découvert le CRM. Et jamais vous ne pourrez faire marche arrière. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas parce que le confort que vous donne euh, Ringover, vous ne pourrez plus vous en passer. Exactement. Et si je me pointe d'un point, euh, point de vue managérial, euh, les vieilles solutions téléphoniques nous obligeaient à aller travailler sur un tableau Excel, à extraire des stats, à regarder au cas par cas. Là, les statistiques de vos commerciaux en un clic, vous les obtenez directement. Euh, je reprends un peu sur euh, sur des questions. Donc, on a déjà répondu à celle-là. Au niveau de, pour obtenir des numéros en 01 ou 02, vous n'avez pas d'obligation de d'adresse locale. Ça, c'est sans souci. Et au niveau de l'engagement, euh, c'est au cas par cas, à voir avec nos commerciaux. Vous avez du sans engagement et de l'engagement. Bien sûr, l'engagement vous permet de payer moins cher la solution de téléphonie et la mise en place est en temps réel. Mais je vous invite tous à aller installer un compte de test, du coup, si vous le souhaitez, vous avez un compte de test gratuit pendant 7 jours. Vous avez également un compte de test gratuit sur celle-ci, donc n'hésitez pas à, à déclencher les deux solutions pour Exactement. pouvoir tester également le lien. On a, une, on a une question de Franck qui me demande comment se passe le lien technique avec celle-ci, et est-ce qu'on peut passer des appels depuis celle-ci. En fait, tout l'intérêt tout de ce lien, il est là. Donc, en fait, on a nisté les intérêts, euh, justement, d'avoir une solution de téléphonie mobile. Mais plus qu'une solution de téléphonie mobile, il faut une solution de téléphonie intégrée à votre CRM. Donc, je reprends un peu ce que je disais au début de notre présentation. Euh, L'idée aujourd'hui, ce n'est pas que la planète entière, enfin, si vous voulez, faites-le, mais que la planète entière soit sur celle-ci et sur Ringover. Mais c'est qu'aujourd'hui, pour être efficace dans votre activité de tous les jours et pouvoir la pérenniser et pouvoir sortir de ce confinement euh, avec les meilleurs outils possibles, eh bien, en fait, il faut se digitaliser. Et les deux outils principaux aujourd'hui, ça va être le CRM et la téléphonie. Nous, on a décidé de créer un lien entre les deux. Ce qui veut dire que, pour enfin répondre à votre question, Franck, quand vous êtes, quand vous allez être sur votre interface, celle-ci, vous allez avoir des liens cliquables pour directement lancer des appels. Et ça, c'est juste une révolution pour vos équipes support et commerciales, de pouvoir se dire que euh, j'arrive le matin, j'ouvre mon CRM, je regarde quelles sont les actions que je dois mener, euh, quelles sont les calls que je dois passer, et j'ai juste à cliquer sur un numéro de téléphone depuis la fiche client, depuis l'historique de votre client que vous avez sous les yeux, pour lancer un appel. C'est clairement la première révolution qui est la, la plus évidente, mais qui n'est pas forcément euh, le cas chez tout le monde. Donc ça, c'est énormément de temps gagné. C'est des actions manuelles pour passer d'un logiciel à un autre, pour aller taper sur son euh, clavier téléphonique. Euh, tout ça, vos, vos commerciaux n'ont plus besoin de le faire. Donc c'est vraiment, c'est leur rendre la vie plus simple et les rendre plus productifs. Et c'est vrai que c'est très important. Moi, j'ai commencé dans un call center il y a plus de dix ans maintenant. Il fallait jongler avec un écran où vous aviez votre CRM. De l'autre côté, un vieux combiné où il fallait composer à la main le numéro du client. Déjà, ça permettait de se tromper à peu près une fois sur deux. Il suffit de riper sur une touche. Là, aujourd'hui, l'intégration en un clic, l'appel est lancé. Vous avez l'affiche du client. Vous êtes beaucoup plus serein pour préparer votre appel et gérer votre échange puisque quelles que soient les questions que peut vous poser le, le client, vous avez l'affiche de votre CRM, celle-ci devant vous et toutes les interactions que le client a eues avec vous via votre CRM. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour gagner en productivité, notamment si vous avez des équipes d'appels sortants qui doivent faire beaucoup de sortants. Vous pouvez charger une campagne directement et la lancer en automatique. Complètement. Imaginez la, la, la puissance de se dire que à chaque appel passé ou reçu, vous avez l'historique complet de votre client. C'est la promesse d'un CRM, mais c'est aussi la promesse d'un CRM connecté à de la téléphonie. Euh, moi, quand j'appelle l'un de nos clients, je sais pourquoi je l'appelle, j'ai tout l'historique, je sais s'il a déjà eu quelqu'un d'autre au téléphone, et tout ça, je l'ai grâce à cette connexion. Donc, le rappel en un clic, c'est euh, la première chose. La synchronisation des contacts d'un côté comme de l'autre, ça, c'est une évidence. Vous allez avoir vos contacts, celles-ci, qui vont arriver dans Ringover. Donc, vous pourrez également être sur votre interface Ringover et passer des appels directement sans être forcément sur le CRM. Euh, un historique complet, donc ça, on a commencé à en parler un peu avec Romain, mais ça, c'est euh, crucial, avoir l'historique en fait de, des échanges téléphoniques dans votre CRM. Ce qui veut dire qu'à chaque appel sortant ou entrant, il va y avoir une historisation, un log qui va se passer sur votre fiche client, celle-ci, avec savoir si c'est un appel sortant, si c'est un appel entrant. Combien de temps il a duré, s'il a été décroché Ça, c'est des informations basiques, mais que vous allez pouvoir retrouver dans la timeline dans celle-ci. Ça veut dire que vous allez pouvoir savoir si, euh, bah, si Romain, par exemple, on s'est appelé. Euh, Romain, il est, il, est, il est prospect chez celle-ci. Euh, moi, je suis commercial. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé trois fois, ça n'a pas répondu. Et il m'a rappelé le lendemain. Bah, tout ça, c'est logué dans la fiche client. Donc, j'ai un historique complet. Et je vais même pouvoir, moi, si je suis manager et que j'ai envie de... Euh, de simplifier la vie de mes commerciaux, je vais pouvoir aller regarder un petit peu les statistiques et puis euh, voir combien il faut d'appels à peu près pour signer euh, un, un deal. Euh, je vais pouvoir vraiment extraire de la donnée très, très enrichissante et qui va me permettre d'évoluer. Donc, encore une fois, ce n'est pas seulement passer un, un coup de téléphone, c'est connecter les deux solutions pour récupérer euh, la data qui découle en fait de ces deux solutions. Et je rebondis sur ce que dit euh, Anthony. Euh, Au-delà de ça, vous avez aussi, par exemple, on, on va voir qu'on aura un meilleur taux de décroché entre 15 et 16 heures, entre 10 et 11 heures. C'est ce qui va vous permettre de mettre vos équipes sur les sujets les plus importants, sur cette tranche horaire-là, car le taux de décroché est plus important sur la tranche horaire, parce que vous l'aurez déterminé à l'avance grâce à un historique que vous aurez, mois par mois, heure par heure, jour par jour. Euh, C'est intéressant de voir qu'il y a des jours où, généralement, lundi, euh, il y aura moins d'appels, euh, il y aura moins d'interactivité, euh, à ce niveau-là. Excusez-moi, j'ai un petit garçon qui est sorti de sa sieste, je vous reprends tout de suite. Pour, pour appuyer un petit peu les propos de Romain, euh, je dirais aussi que nous, euh, ce qu'on a pu constater chez celle-ci, donc nous, dès le début, hein, les deux solutions, on les a connectées, donc on avait la puissance du CRM euh, plus la facilité d'avoir de la téléphonie mobile, euh, ben, on s'est rendu compte exactement par rapport à, à, à des appels euh, passés, on savait à plus précisément, à quel moment faut passer les appels pour telle typologie d'appels euh, sur des campagnes d'appels sortants, par exemple, ben, pourquoi pas suite à un webinar, Imaginons qu'on décide de tous vous donner un coup de téléphone euh, pour savoir euh, si vous avez aimé notre webinaire. Ben, on pourrait utiliser Rigover pour le faire et surtout, on pourrait déterminer des horaires qui sont les les, les plus propices à ce type d'appel. C'est vraiment de la donnée très très intéressante que vous allez pouvoir récupérer. Euh, Au-delà de cette euh, interface, de cette donnée, la puissance du CRM, vous avez aussi ce euh, mobilité, on l'a beaucoup employé, mais euh, moi je me souviens d'une époque pas si ancienne euh, chez celle-ci, euh, quelques mois, voire quelques années en arrière, où quand on voulait faire une journée de télétravail, bah, on partait le soir avec notre poste téléphonique sous le bras et on devait le brancher à la maison. C'était quand même assez contraignant. Euh, Aujourd'hui, là, du jour au lendemain, euh, on a reçu un message en nous me disant « attention, il va y avoir du confinement ». Euh, ça ne nous posait aucun problème en termes de fonctionnement euh, commercial. Nos commerciaux n'ont pas de, de problématique à passer ou à recevoir les appels. Ils continuent exactement comme quand ils sont euh, dans l'open space, directement avec nous sur le port des mini. Donc, ça, et ça évite une vraie sécurité. Et ça évite également des problèmes de confidentialité par rapport à ce que disait Anthony. Aujourd'hui, on a de plus en plus de, de... Avec la mobilité, vous allez prendre des appels euh, sur votre portable personnel. Euh, vous n'avez aucune visibilité sur ce qui se passe, ni sur l'activité, ni sur la gestion de l'appel. Donc, aujourd'hui, ça vous permet euh, à la fois de le contrôler en télétravail, mais de l'autre côté, de respecter les lois et le respect du droit à la déconnexion. Puisque vous dites à votre collaborateur, à partir du moment où vous enlevez de Ringover, vous ne recevez plus d'appels professionnels. Et vous pouvez même, d'ailleurs, sur l'interface Ringover, euh, mettre une plage horaire. Ça veut dire que si vous finissez à 18h, vous ne recevez plus d'appels après 18h. Entre midi et deux, pareil, si vous voulez le faire, c'est vraiment très simple euh, de le mettre en place. C'est sur votre interface personnelle, ça se fait en deux clics. C'est vraiment, euh, enfin, je pense pas qu'aujourd'hui Ringover pouvait faire plus simple. Euh, il y a aussi autre chose euh, qui est très, très intéressante, surtout en ce moment. Euh, Alain l'a évoqué dans notre tout premier webinar. Il me disait qu'en ce moment, c'était compliqué pour les entreprises aussi de se faire payer euh, parce qu'aujourd'hui, eh il y a beaucoup d'activités qui sont à l'arrêt. Euh, il y a une corrélation avec Ringover, euh, quelque, quelque peu improbable, mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin de démontrer pour se faire payer d'un de nos clients, euh, c'est tout le déroulé de la vente. Et une partie de se dérouler de la vente ben, se passe au téléphone. Et aujourd'hui, si vous le souhaitez, si vous prenez bien sûr en amont vos clients, vous pouvez avoir une trace de l'enregistrement de vos appels. Ce qui veut dire que potentiellement, vous pourriez euh, tracer de, du premier contact d'un prospect jusqu'à la vente avec le contenu des appels, avec les enregistrements. C'est quelque chose que vous pouvez faire, euh, si c'est euh, si dans vos pratiques, vous pouvez tout à fait le faire euh, grâce à Ringover. Et encore une fois, pour la montée en compétence, euh, pouvoir enregistrer votre meilleur commercial et donner ses bonnes pratiques au reste des équipes, c'est aussi quelque chose qui, qui, qui a une valeur énorme en interne. Nous, on l'utilise euh, pour, par exemple, euh, de l'aide à la démonstration. Euh, Aujourd'hui, on a un nouveau collaborateur qui va arriver, et ben il va pouvoir suivre des démonstrations de nos sales, de nos vendeurs, euh, pour voir comment on présente notre solution, euh, à qui on le vend, comment on le vend, comment on le présente, quels sont le type d'échanges qu'on a avec nos prospects. Ou, même chose pour le support. C'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est très utile et qu'on ne pouvait pas du tout faire avant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre en avant euh, grâce à la téléphonie euh, dématérialisée. Et ce qui est très utilisé également par les managers, pareil, dans un programme d'intégration de, de collaborateurs, euh, c'est par exemple de faire une boîte à appels. Vous, vous sélectionnez les 10 meilleurs appels de vos commerciaux, les 10 moins bons, et là, dans votre cadre de formation, ça vous permet de retravailler avec vos nouveaux collaborateurs pour leur montrer les bons exemples. Les mauvais exemples, mais toujours dans un but de formation. Et ça, grâce à Ringover, vous allez pouvoir retrouver tous les bons appels et même les taguer euh, dans votre CRM pour dire, voilà, ça c'était un appel super vente, euh, je le garde, je le mettrai en valeur, c'est un bon exemple. Et de l'autre côté, un appel qui était moins bon, moins punchy, aussi le taguer pour vous dire, ok, je vais retravailler ces points-là euh, avec mon commercial. C'est exactement ça. Sachant que, euh, je, je le mentionne à chaque fois, mais euh, aujourd'hui, la, la téléphonie dématérialisée est, euh, a d'autant plus de valeur chez celle-ci qu'elle est liée au CRM et que vous allez pouvoir absolument tout retrouver euh, sous forme de lien et d'historisation dans votre CRM. Donc, euh, vous n'allez pas courir partout pour trouver euh, les informations. Elles sont bien rangées dans les fiches clients au bon endroit. Donc si par exemple moi je dois finaliser une vente avec un client et au moment où j'ouvre mon CRM euh, le lundi matin, je me rends compte qu'il y a eu euh, cinq échanges avec le support dans le week-end euh, téléphonique avec, euh, je ne sais pas, mon collaborateur Simon qui a dû euh, expliquer et réexpliquer plusieurs fonctionnalités. Voilà, j'ai un signal d'alerte et je sais que je vais commencer par évoquer euh, ces appels-là avec mon prospect. Donc encore une fois, ça vient euh, alimenter votre CRM. On sait qu'aujourd'hui, le but d'un CRM, c'est d'avoir de, de, de l'information sur votre client. Plus vous allez connaître vos prospects, vos clients, plus vous allez pouvoir leur vendre facilement et leur vendre le bon produit. Donc, faire de la vente qui est juste parfaite. Quand on a le, la bonne personne en face de nous, quand on lui vend le bon produit, c'est quelqu'un qui va en plus de nouveau acheter chez vous. Et ça, on le fait grâce à de l'information. Et ça, c'est une source énorme d'informations, tous les échanges téléphoniques qu'on peut avoir. Et un exemple concret, donc moi je gère le compte CELSI au, au quotidien. Euh, typiquement, j'ai une alerte dans mon CRM celle-ci qui va me dire s'il y a cinq contacts de mon interlocuteur ou de n'importe quel interlocuteur de celle-ci avec mon support euh, en moins de 48 heures, j'ai une alerte qui remonte chez moi, je décroche mon téléphone et j'essaye de voir ce qui bloque au support, ce qui peut bloquer à ce niveau-là. Moi, ça me permet d'être très réactif de pas besoin d'avoir passé sur tous mes comptes au quotidien. Avec une simple alerte, je peux avoir tout l'historique de mon compte et l'activité en temps réel afin d'éviter le churn. Ça aussi, c'est important. Euh, un CRM, la téléphonie, c'est aussi le moyen de faire de la rétention et de, euh, de minimiser son churn au quotidien. Ouais, complètement. Aujourd'hui, la, la, la rétention euh, et la fidélisation client clients, euh, ça fonctionne à, à plus de 50% pour toutes les sociétés pour le développement. On sait que aller chercher des nouveaux clients, c'est très important, mais garder les anciens et les fidéliser, euh, ça devient au moins aussi important. Donc, euh, c'est très vrai tout ça. Euh, pour ce qui est de l'intégration euh, entre une solution de CRM et une solution de téléphonie, nous, ça existe déjà entre celle-ci, entre Ringover. Une vidéo a été mise en place sur notre marketplace. Je vous ai mis le lien sur la présentation que vous pourrez télécharger. Cette vidéo dure 4 minutes 30. Je l'ai revue ce matin sur les 4 minutes 30. Il y a déjà à peu près 1 minute 30, voire 2 minutes, où je vous explique un petit peu ce qu'on est en train de vous expliquer aujourd'hui. Donc en gros, en 2 minutes 2 minutes 30, vous avez connecté les deux solutions. C'est vraiment extrêmement simple. Vous allez sur l'interface Ringover, vous mettez connecté avec mon CRM, vous choisissez celle-ci, vous validez et la connexion se fait. Enfin, il ne peut pas y avoir euh, plus simple à mettre en place. Ensuite, derrière, vous allez voir apparaître. Donc je vous ai fait quelques screenshots de la vidéo. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, en fait, Vous allez voir apparaître en haut à gauche, c'est euh, un compte test euh, de l'interface celle-ci. Vous pouvez voir qu'on a chez celle-ci une timeline euh, qui est reprise. Vous voyez aussi en, en haut qu'il y a un numéro de téléphone qui apparaît. Et bien, à partir du moment où vous allez en fait, interfacer les deux solutions, ce numéro de téléphone va devenir un lien cliquable. Et puis, si j'ai envie d'appeler euh, cette agence Luthor, je vais juste avoir besoin de cliquer sur le numéro. Ou alors, je vais aller sur les contacts. Et puis, je vais prendre tous les contacts un par un. Et s'il y en a un que je veux appeler, ben, je vais juste cliquer et ça va lancer l'appel. Et une fois que j'aurai fini cet appel, comme vous pouvez le voir sur la droite, ça va me loguer dans le petit onglet Appel, euh, sous forme encore une fois de Timeline. Ça va me loguer mon appel. Donc, ça va me dire, eh ben Anthony, euh, tu as appelé Romain euh, trois fois hier. Il euh, faut peut-être peut se calmer un petit peu sur les appels vers Romain. Mais en tout cas, ça apparaîtra dans sa fiche client. Donc, ça, c'est euh, le lien évident qu'il vous faut si vous choisissez une solution de CRM et une solution de téléphonie. Juste en bas, je vous ai mis également des screenshots de la visibilité en fait sur Ringover. Donc une visibilité que moi je trouve extrêmement intéressante à gauche et que j'ai beaucoup utilisé, euh, c'est les statistiques. Donc, vous pouvez avoir vos propres statistiques, mais également ceux de votre équipe, si vous avez des, des droits administrateurs. Et vous pouvez voir euh, d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, euh, quels sont les pics d'appels, à quel moment vous avez, vous recevez le, le plus d'appels, à quel moment il y a le plus d'appels sortants, combien de temps il dure en moyenne. Enfin, Vous allez voir, il y a, il y a vraiment une somme d'informations très intéressante euh, à analyser. Et sur la droite, euh, vous pouvez voir les appels en cours. Donc, par exemple, en temps réel, vous pouvez, euh, bah, par exemple, si vous avez un, un, un senior support, bah, il peut intervenir sur des appels support à des moments. Euh, il se rend compte qu'il y a un appel qui dure plus de 15 minutes. C'est très bizarre. Ça, ça sort un petit peu de, de ce que vous faites d'habitude. Il peut entendre l'appel. Et si, par exemple, le, la personne a besoin d'aide, bah, il va pouvoir intervenir sur l'appel. C'est également une des forces de, de Ringover. Et également, comme je vous le disais, euh, récupérer les appels enregistrés, ou pourquoi pas l'historique d'appels Quelqu'un vous a appelé, euh, on va récupérer l'historique, on, on peut le recontacter. Donc ça, c'est pour vous montrer de façon quand même assez rapide, assez succincte, euh, sachant que la vidéo, euh, elle est très simple à trouver euh, sur notre interface, que en plus, nos équipes sont, seront donc bien sûr disponibles euh, si vous avez des questions. Donc c'est vraiment juste pour vous donner un peu un avant-goût. Et je rebondis sur ce qu'a dit Anthony, si vous prenez cette partie statistique, ce qui va être intéressant, c'est de regarder par exemple le temps moyen avant un abandon. Si j'ai un temps moyen avant un abandon, c'est-à-dire qu'un client qui appelle sur mon standard, il raccroche au bout de 50 secondes, je sais que la plupart du temps, c'est-à-dire que j'ai des clients qui sont pas très patients, donc là je peux adapter mon standard pour être beaucoup plus ratif et décrocher plus rapidement. A euh, contrario, euh, pour les tranches horaires, c'est pareil. Vous avez de la saisonnalité, vous voulez staffer un peu plus vos équipes commerciales sur une période, vous allez pouvoir déterminer que là où ils seront le plus efficaces en appel sortant, c'est entre 15 et 18 heures. Et ça, c'est grâce à l'onglet statistique où vous aurez tout l'historique et toute la data de vos appels téléphoniques fonctionnalité aussi très intéressante, euh, moi j'ai pu la, la tester sur l'équipe CSM. Euh, vous pouvez en fait déterminer les boucles d'appel. donc euh, qui va être le premier à recevoir l'appel, le deuxième, le troisième, le quatrième, et ça vous pouvez le modifier très facilement. Euh, C'est très intéressant quand vous avez une équipe euh, que vous voulez en fait, euh, envoyer sur telle ou telle tâche, vous allez pouvoir donner plus de liberté par exemple à une personne qui va être la quatrième dans la boucle. Euh, et surcharger, une, on va dire, une première personne qui va prendre un maximum d'appels. Euh, c'est très intéressant dans des moments particuliers euh, quand vous faites, par exemple, des campagnes marketing et vous allez avoir des appels à passer. Euh, quand vous faites des campagnes de phoning sur des nouveaux prospects, par exemple, de phoning pardon sur des nouveaux prospects, euh, c'est très intéressant à mettre en place. Et encore une fois, très simple. Enfin, voilà, c'est euh, très intuitif. Euh, à l'image de celle-ci, c'est aussi comme ça qu'on choisit nos partenaires. Très clairement, euh, on veut des solutions qui soient aussi intuitives que celle-ci et facile à utiliser. Et c'est le cas aujourd'hui. Euh, en plus, des interfaces qui se ressemblent un petit peu, moi, je trouve. Donc, vous ne serez pas perdu quand vous allez devoir passer de l'une à l'autre. Sachant que vu qu'on a lié les deux solutions, vous aurez assez rarement besoin de passer de l'une à l'autre et vous allez pouvoir tout faire sur un même écran. Il euh, y a une question d'Olivier euh, intéressante pour toi Romain, je vais passer sur la dernière slide, oui. euh, qui, qui nous demande si l'appel Visio est disponible, donc je pense que Olivier est devin. Alors euh, bientôt euh, euh, Olivier, c'est-à-dire que bientôt vous, aurez, vous pourrez passer d'une conversation via Ringover euh, au, uniquement à l'oral à la Visio, donc ça c'est un premier switch, mais en attendant, et en période de télétravail, on reste une boîte très tech, on, vous a, on a développé un outil de de visioconférence spécialement pour le télétravail. Donc, qui vient de sortir, qui est totalement gratuit, euh, que vous pouvez tester et qu'on vient de mettre en place. J'ai, euh, moi, pour pour, pour ce webinaire testé, euh, Romain, comme je te l'avais dit. Euh, c'est très efficace. Ce qui est très sympa, c'est que ça se fait en deux clics. Euh, vous avez la possibilité en fait d'inviter, euh, moi, je l'ai fait via Gmail, vu qu'on a Gmail qui est totalement interfacé à celle-ci. Euh, J'ai pu inviter qui je voulais dans, dans mes clients, mes prospects euh, ou mes collaborateurs et créer comme ça des, des visioconférences vraiment en quelques clics. Donc, euh, Bonne Donc, utilisez, si vous utilisez du français, ne passez pas par Skype, <rire> ne passez pas par Zoom. Vous avez un outil français qui est gratuit, qui marche très bien. Donc, euh, libre à vous de l'utiliser, de vous en servir en cette période de confinement afin de voir vos équipes et de faire vos réunions. Exactement. Euh, on va passer un petit peu sur les questions. Euh, en préambule de ces questions, allez-y, posez les questions, on va les reprendre. En préambule de ces questions, je voulais juste revenir sur euh, la, la base, la vraie base de tout ça, c'est de vous dire aujourd'hui, c'est indispensable utiliser un CRM, utiliser de la téléphonie, mais plus que ça, utiliser deux solutions qui sont liées. C'est crucial euh, et c'est une vraie liberté et un confort pour vous et vos équipes. Donc C'est vraiment gagnant-gagnant. Euh, euh, si on devait résumer, on a euh, l'appel en un clic, euh, la fiche client accessible à chaque appel facilement depuis le CRM, l'historisation, c'est crucial, l'enregistrement des appels, euh, le passage, ça, on n'en a pas parlé, mais la possibilité de passer euh, d'un numéro à un autre. C'est-à-dire, si je vous appelle, moi, depuis le numéro du serveur euh, vocal de celle-ci, numéro du standard euh, qui apparaît quand je vous appelle. Si je vois que ça décroche pas, j'ai aussi la possibilité de repasser sur ma ligne personnelle ou pourquoi pas passer en appel caché. Euh, voilà, c'est des petites options que vous pouvez découvrir dans Ringover, mais qui peuvent s'adhérer euh, assez efficaces dans la vie de tous les jours. Et Donc notamment voilà, pour, le taux de, pour le taux de décroché, euh, il y a une statistique qui est très simple, c'est que vous avez beaucoup plus de décrochés si vous avez un numéro en 07 ou en 06. Euh, Aujourd'hui, on peut vous proposer des 07. Typiquement, réfléchissez euh, par rapport à vous, votre votre façon de fonctionner. Moi, je réponds jamais à un numéro masqué, jamais à un appel en 09, très rarement à un appel fixe. Si vous voyez un 07 vous avez plus tendance à décrocher. Ça, Ringover peut vous proposer des numéros de portable et du coup, vous améliorez votre taux décroché et donc votre taux de conversion ensuite. Et c'est encore une fois une donnée importante, facile à mettre en place et qui peut changer la donne euh, quand vous passez des, des longues campagnes euh, téléphoniques avec euh, 10, 20 appels pas décrochés à la suite. Vous pouvez vous poser tout de suite et réfléchir et voir ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas le bon horaire, euh, le numéro qui s'affiche n'est pas le bon. Enfin, voilà, on peut vraiment tout de suite euh, recibler tout ça et prendre le bon chemin. Et la dernière fonctionnalité qui est la plus importante, c'est travailler de n'importe où, passer des appels depuis chez vous, euh, depuis les transports si vous êtes en retard, depuis un ordinateur. Euh, le confinement, évidemment, en ce moment, c'est l'évidence. Euh, moi, aujourd'hui, je l'utilise tous les jours pendant le confinement pour parler et à mes collaborateurs, à nos prospects, à nos clients. Euh, donc voilà, c'est aujourd'hui la liste des fonctionnalités euh, qu'il faut que vous ayez en tête quand vous allez choisir votre solution de CRM, votre solution de téléphonie, et surtout que les deux soient imbriqués. Euh, je te propose Romain qu'on passe sur les questions. Oui, euh... alors je vais passer aux premières. Euh, Pouvons-nous conserver notre numéro Oui, bien sûr, euh, Ringover est opérateur, donc vous faites une demande de portabilité, et du coup, vous activerez votre ancien numéro sur Ringover. Aucun problème là-dessus le smart routing, c'est ce qui permet de router vos appels de manière intelligente. Je m'explique. Euh, par exemple, Anthony est le gestionnaire euh, d'un compte chez celle-ci. On sait que c'est lui. On va pouvoir lier le CRM et la téléphonie pour faire en sorte que si son compte appelle sur le standard celle-ci, automatiquement, il arrive en priorité chez Anthony. C'est ça le, le smart routing. C'est ce qui permet de gérer votre standard de manière intelligente par rapport aux dernières interactions que vous, vous avez eues avec votre prospect ou votre client. Moi, j'ai une question de Sylvain qui demande si on peut trouver Ringover parmi les modules. Euh, donc pour ceux qui ne sont pas euh, adeptes de celle-ci, les modules, en fait, c'est les, les fonctionnalités qu'on peut déclencher directement dans le compte celle-ci. Alors non, pas directement. Euh, il faut prendre contact avec Ringover. Vous leur dites surtout que vous venez euh, de celle-ci parce qu'ils vont vous faire une offre promotionnelle. Euh, c'est Ça fait partie des, des bénéfices euh, de notre Marketplace, donc c'est vraiment intéressant de le dire. Et ensuite, une fois que vous aurez l'accès à votre compte, que ce soit un compte test ou un compte euh, final euh, Ringover, en, en trois clics, vous allez pouvoir euh, synchroniser les deux solutions. Et j'ai bien synchroniser. donc ça répond à la question d'Igor qui demande si on peut également synchroniser le numéro des contacts et pas seulement le numéro des sociétés. Mais oui, en effet, tous les numéros présents sur les fiches contacts, euh, dans celle-ci, vous pouvez les retrouver dans Ringover. Et ils seront tous cliquables. C'est-à-dire que moi, quand je vais aller sur mon celle-ci, euh, si par exemple Romain ne me, me répond pas et que je veux appeler l'un de ses collaborateurs, ben, je vais aller dans la liste euh, qui est à un clic à 2 cm. Je vais dans la liste des collaborateurs qui sont liés au compte Ringover chez celle -ci, Et je vais pouvoir euh, cliquer sur n'importe lequel de ses collaborateurs pour l'appeler. Je réponds à une autre question. Alors, l'application peut-elle fonctionner avec d'autres CRM Oui, Ringover euh, fonctionne avec d'autres CRM. Aujourd'hui, je ne parlerai que de celle-ci. Euh, <rire> L'idée. Euh, ce pas de parler de Ringover ou de celle-ci, c'est de vous parler du CRM et de l'intégration téléphonie dans le CRM. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est plus se dire, je, on essaye d'évangéliser pour la VOIP, pour se dire que le poste fixe, euh, que des CRM à l'ancienne ou maison euh, ne sont plus d'actualité, et que pour gagner en productivité, il faut absolument de la VOIP et un CRM intégré. Après, euh, bien sûr, toutes les solutions sont possibles. Sachez qu'on a totalement conscience et c'est même un fort axe chez celle-ci euh, qu'aujourd'hui vous avez déjà des solutions, euh, que ce soit pour faire du CRM ou autre chose, euh, des solutions que vous utilisez tous les jours et que vous ne voulez pas arrêter. Euh, c'est pour ça que celle-ci est totalement ouverte en fait euh, à des connexions, à des interactions. Euh, là on parle de Ringover. imaginons que demain vous voulez utiliser celle-ci euh, pour faire de la facturation parce qu'on a une petite facturation qui est juste une tuerie. Euh, et que vous voulez utiliser Ringover euh, pour la téléphonie, parfait, il y a une connexion, mais par contre vous ne voulez pas nous utiliser pour le CRM, imaginons que vous utilisez Upsot, ben, on peut vous proposer une interaction également avec eux, une connexion. Euh, Aujourd'hui, nous ce qu'on veut c'est que vous soyez outillés, euh, que vous ayez les meilleurs outils possibles. Donc, euh, encore une fois, comme l'a dit Romain, nous, on est là pour vous dire, utilisez du CRM, utilisez de la téléphonie mobile. Euh, moi, je suis convaincu que celle-ci, aujourd'hui, c'est le meilleur CRM français. Je n'ai pas de doute là-dessus, euh, mais on peut échanger sur le sujet. Il n'y a pas de souci. Et je suis aussi convaincu que Ringover est la meilleure solution euh, dans notre catégorie. Mais après, voilà, le, ce qui est le plus important, c'est vraiment de se dire, on passe à la dématérialisation. C'est ça le plus important. Oui, c'est exactement ça. Euh, Je n'ai pas d'autres questions Je, Je réponds regarder. juste à une question rapide. Quel débit bande passante euh, Sachez oui. qu'avec un partage de connexion en 4G, ça marche très bien. Euh, après, évidemment, si vous avez 10 commerciaux, on va vous conseiller d'avoir une fibre. Euh, Peut-être une fibre dédiée si vous êtes 30 et avec des liens Ethernet euh, plutôt qu'en wifi. fi euh, mais après, ça dépend vraiment de, de votre taille de compte. Dans tous les cas, euh, quand vous êtes un compte important euh, chez Ringover, vous avez bien sûr un service CSM euh, qui vous accompagne pour l'installation et qui vous fera toutes les recommandations techniques euh, à ce moment-là. On a également une question sur le coût. Alors, je vais prendre cette question pour nos deux solutions. Euh, C'est difficile de, de parler de coût parce qu'évidemment, il, euh, il, il, il y a des comptes différents. Nous, chez celle-ci, on a mis en place la possibilité de... Euh, de, de, de trouver les tarifs sur notre site internet donc en fait vous allez pouvoir simuler, pardon je à mon mot vous allez pouvoir simuler en fait la tarification celle-ci qui va dépendre du nombre d'utilisateurs et, et du type d'outils que vous voulez, euh, rappelez-vous je vous ai parlé de CRM, facturation et comptabilité donc euh, chez Ringover il y a, ben, je vais laisser Romain d'ailleurs le présenter. C'est pareil chez nous vous avez tous les, tous les prix sur notre site internet, alors ça ça va de 19 euros à 44 euros après tout dépendra de la taille de votre compte et surtout des options que vous souhaitez et ce que vous souhaitez faire, si vous êtes deux collaborateurs, euh, vous allez avoir un prix qui vous, vous donnera moins de statistiques, mais qui sera tout à fait et largement suffisant pour votre utilisation. Vous êtes 50, on travaillera un peu différemment, à la fois sur votre prix et ce que vous souhaitez faire avec Ringover. Vous aurez un commercial qui personnalisera euh, votre demande et qui vous proposera le meilleur prix et le meilleur outil par rapport à vos besoins. On est à 38 minutes, on a dépassé le temps le temps qui nous était donné, on devait faire 30 minutes, toutes nos excuses. J'espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions et que vous allez vite sauter sur sur Google pour aller chercher une solution de téléphonie et un CRM et surtout lier les deux, parce que c'est vraiment aujourd'hui crucial et important que vous utilisiez ce, ce type d'outils. Nous, on a été très heureux de, de présenter ça aujourd'hui pour notre Digital Club. Sachez qu'on a un autre webinaire la semaine prochaine, on va parler de trésorerie. Euh, pour le coup, euh, le, le mot qu'on entend, on entend le, le plus souvent en ce moment, euh, la trésorerie et comment la sécuriser. Donc, euh, un, un vaste sujet qu'on va, qu va pouvoir évoquer ensemble. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Euh, merci beaucoup, euh, Romain, pour ta participation. Sachez que nos deux équipes, respectivement, se rendront disponibles pour toute question. Euh, vous n'hésitez pas, vous passez euh, euh, par celle-ci, vous passez par Ringover. Et surtout, si vous souhaitez tester les solutions, euh, chez Ringover comme chez celle-ci, on a du compte de test. Donc, vous pouvez un petit peu vous faire la main et voir à quoi ça ressemble. Exactement, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de, de vous répondre et de s'adapter à, à vos demandes et à vos besoins. Encore merci à tous et puis bah écoutez, j'espère à un mardi prochain. Très bonne journée à tous. Au merci, au revoir.